Bonjour à tous Dans cette nouvelle vidéo de la Marketplace Celsi, je vais vous présenter l'un de nos partenaires, LinPay. LinPay vous propose de vous simplifier la gestion des créances et des relances de paiement pour vous permettre tout simplement d'accélérer vos délais de paiement. Ce partenaire est totalement intégré à votre interface Celsi et de façon native. Il vous suffira de lier vos deux comptes, votre compte Celsi et votre compte LinPay, pour qu'ils puissent communiquer l'un avec l'autre. Une fois la connexion établie, LeanPay pourra récupérer vos factures directement dans votre compte CELSI pour les intégrer à votre compte LeanPay. Cette solution vient en complément des fonctionnalités que vous avez dans votre compte CELSI. Il sera très intéressant pour vous de l'utiliser si vous avez une masse importante de factures chaque mois. Pour pouvoir suivre précisément les paiements ou y intégrer des plans de relance, vous aurez également accès à un tableau de bord lié aux encours et aux délais de paiement de vos clients. Pour connecter vos deux comptes, c'est très simple. Il vous suffit d'aller sur votre compte Dinpay. Vous allez tout simplement dans les réglages, dans intégration et vous allez pouvoir connecter votre compte celle-ci. Vous allez maintenant saisir votre adresse de connexion à votre compte celle-ci, suivi de votre mot de passe. L'intégration de vos données celle-ci vers LinPay peut prendre quelques minutes si vous avez beaucoup de factures en cours. Comme vous pouvez le voir sur mon tableau de bord, toutes mes données de factures ont bien été directement importées. Je n'ai maintenant plus besoin de refaire cette manipulation à l'avenir. À chaque fois que j'aurai une facture qui ne sera plus en statut brouillon, automatiquement, elle sera intégrée à mon compte LinPay. Et j'ai maintenant accès sur mon tableau de bord à mes différentes statistiques. Je peux aller voir les factures, avec la possibilité de les filtrer, de les segmenter. Mes clients liés à ces factures les différentes relances que j'ai souhaité mettre en place directement avec l'INPE. Et je vais pouvoir les paramétrer. Nous allons pour l'exemple aller vérifier une facture en particulier. Je vais aller dans la liste de mes factures, dans celle-ci. Je vais prendre par exemple cette facture qui est à régler pour l'agence Luthor à 3000 euros. Je vais maintenant dans mon compte LinePay dans mes factures je vais retrouver et eh bien en effet cette même facture je vois qu'elle est non échue et je vais en avoir le détail j'ai également la possibilité d'aller voir mes relances en cours par client par exemple pour l'agence Luthor dont on vient de parler ensemble je suis bien sur un plan de relance de niveau 3 à j 30 cette relance par email contient bien sûr du texte, mais également un résumé, des factures échues et des factures à venir. Vous pouvez directement sur le site internet de l'InPay vous créer un compte test avec lequel vous pourrez lier votre compte celle ci